Euh, quatre femmes et trois hommes en grève de la faim depuis euh, trois jours maintenant, en solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens qui eux sont en grève de la faim depuis le 17 avril, c'est-à-dire depuis plus de trois semaines, pour alerter la population sur cette grève euh, héroïque puisqu'ils mettent leur santé, leur vie même en danger. Ils la fin. Euh, de la torture, la fin de la détention des enfants, euh, la fin de la euh, détention administrative, c'est-à-dire ce qu'Israël se permet de faire, c'est-à-dire d'arrêter de, des gens sans inculpation, sans procès, sans jugement et pour des durées illimitées. Israël, euh, au lieu de se conformer aux droits internationaux, depuis le début, euh, répond par des châtiments, par des... Euh, mesures punitives euh, collectives. C'est pour qu'il y des prisonniers palestiniens en grève de la faim. Alors,